bonjour bonjour la promo nelson mandela c'est isabelle de la promo marie curie l'année dernière j'étais exactement dans le même état que vous j'ai été très stressée à un mois de ce concours de ce crpe et donc je tenais à vous adresser un petit message d'encouragement jusqu'à maintenant vous avez beaucoup travaillé vous avez fait d'énormes progrès donc ça il faut vous le dire que vous avez beaucoup progressé et Là, vous vous apprêtez à courir la dernière ligne droite avant les écrits. Donc, j'ai quelques petits conseils à vous donner. Le premier conseil, ce serait déjà de penser à vous et de prendre du temps pour vous, pour vous reposer, parce que ça sert à rien d'arriver aux épreuves en étant épuisé. Donc là, vous vous apprêtez à faire et à refaire des exercices. N'oubliez pas de relever les exercices où vous avez le plus de difficultés pour pouvoir les relire et les relire et pouvoir les effectuer dans un temps, dans le temps imparti. N'oubliez pas maintenant, à un mois du concours, c'est le moment de vérifier votre matériel, de choisir vos stylos, euh, billes de préférence, euh, avec une gomme, des crayons, des crayons de couleur, euh, parce que oui, sur les épreuves d'application, il est possible de mettre de la, de la couleur. En tout cas, en sciences, c'était possible l'année dernière. De, prendre, euh, voilà, de choisir votre compas, au moins deux calculatrices, et d'en laisser une dans le sac au cas où le jour J, de euh, penser à des chronom un chronomètre, etc. etc. Peut-être pourquoi pas aussi des boules -caisses. Donc voilà, c'est le moment de tout prévoir dans des pochettes et de vous visualiser un petit peu ce, ces, ces journées marathons qui vont vous attendre. Euh, de prendre des pochettes transparentes, parce que ça va vous être demandé aussi le, le jour J. À quelques jours du concours, vous pouvez aussi, même si c'est barbant, même si vous l'avez déjà fait, mais relire encore une dernière fois les rapports du jury pour vous mettre en tête les attentes du jury, parce que ça, c'est vraiment très important de voir ce que le jury attend, surtout que c'est la nouvelle mouture du concours et que là, vous avez déjà le rapport de l'année dernière qui peut vraiment vous aider. Le jour J, mettez-vous dans une bulle, un conseil, n'écoutez pas les autres qui vont être autour de vous, qui ont certainement plein de choses à raconter, mais vous ne connaissez pas le travail qu'ils ont effectué toute l'année. Donc, vous ne connaissez pas leur vie, vous ne connaissez pas leur travail. Donc, ce n'est pas la peine de vous comparer aux autres ce jour-là. Mettez-vous dans une bulle. Et encore, euh, encore un dernier conseil, pour rester concentré, je vous conseille, même si c'est très tentant, ne regardez pas les sujets le soir. Des épreuves, quand vous les avez fait, les sujets, vous les mettez de côté, surtout ne les comparez pas avec les autres candidats. Ne regardez pas sur les réseaux sociaux les solutions, ne regardez rien et concentrez-vous sur l'épreuve d'après. C'est très très très tentant d'aller regarder les solutions, mais ça peut aussi beaucoup vous décourager. Il faut croire qu'il y a quand même trois jours marathon à passer et donc... La dernière, le dernier conseil que je peux vous donner, c'est de croire en vous jusqu'au bout. Et jusqu'à la dernière seconde, vous ne lâchez rien et vous pensez que vous pouvez y arriver. Voilà, donc tous mes encouragements pour vous euh, et vraiment croyez en vous. Bon courage et j'espère qu'on pourra avoir un super taux de réussite pour la promo Nelson Mandela. Bon courage